Si je devais le refaire, je le referais peut-être. J'ai jamais été dans la soumission et dans la fuite. T'as jamais été dans la soumission toi la qu tête que t'as La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien, sauf que cette fois-ci, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un ovni, c'est un objet composite, et quelque chose entre la vidéoscopie et la vidéo d'actualité. C'est mon opinion, donc entièrement subjective par définition, sur le cas Benjamin Ledig. Benjamin Ledig, c'est cet individu qui a exposé manifestement euh, ses fesses dans un lieu sacré, et qui s'est retrouvé comme ça, sous la lumière des projecteurs, faut-il le blâmer Si oui, à quel point lui trouverais-je des circonstances atténuantes Vous le saurez dans quelques secondes.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 Épanouis, okay. des gens qui viennent chez mes parents cagoulés. Au début, j'hésitais à dire que ça s'était vraiment passé. Qu'il euh, y avait des gens qui, qui venaient chez mes parents, qu'on appelait le travail à mon père, qu'on appelait ma mère, que tout, même mes photos de famille, qu'il y avait tout qui avait fuité. Genre. Tout le monde a su mon adresse. Et euh, c'était un tt sur Twitter. Et donc mes parents ont reçu le SAMU. Mais alors c'est vrai que si tu crains pour ton anonymat, l'idée de te balader dans la rue avec des caméras qui te suivent en traveling même capuché, me semble d'une grande cohérence. Hein. Ça commence bien, la sincérité. Je crains qu'on me reconnaisse, mais je marche dans la rue, le sourire aux lèvres, car on remarquera dans les premières secondes. Je lis une grande décontraction, là, des, des, des, des mâchoires. Je lis, je devine un sourire qui se profile. Et la capuche n'a de sens que si t'es pas filmé. Je veux dire, à un moment, c'est comme une lunettes de soleil. Si tu as des caméras vers toi... Euh... Lunettes, capuches, casquettes, pantalons, ceintures bretelles n'empêcheront pas les gens de remarquer que tu es le protagoniste d'un reportage. Donc déjà, cette mise en scène me semble témoigner d'une grande, grande, grande insincérité. Et donc mes parents ont reçu le SAMU parce que des gens ont appelé. Ils, re ils reçoivent très souvent le SAMU et la police qui viennent avec les, avec les armes. Ils connaissent leur identité, leur numéro, leur adresse. Ils sont passés pour moi. Mes parents, ils ont peur. Ils m'appellent tous les gens en pleurant. Je suis inquiet pour eux. Alors ce que je n'avais pas remarqué, puisque c'est une vidéo TikTok que je n'avais vue comme ça qu'en passant sans y prêter trop attention, et puis j'avais simplement appris l'affaire en découvrant l'ami... Euh, enfin l'ami. De parler, Baptiste Marché. C'est pas mon ami, je l'ai vu qu'une fois, 10 minutes dans ma vie. On a parlé chasse, je n'y connaissais rien. Donc c'est en entendant Baptiste le gifler virtuellement sur le plateau de TPMP que j'ai pris connaissance de son existence. Ça nous peine. Moi, c'est de la peine que j'ai reçue. Ça me fait du mal de voir ça, franchement. C'est comme si j'allais. Non, toi C'est comme si j'allais dans un lieu, que j'allais, je sais pas, dans ta chambre d'enfance ou sur la tombe d'un de tes proches, etc. Et que je faisais un truc comme ça. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il twerkait, enfin, il dans sautait comme ça sur du hip-hop de, de banlieue qui parle de mec de cité. Mais euh, de la cité, ce type n'en a aucun tic. Je rappelle que dans la vidéo sur les transgenres des quartiers difficiles, vous savez que nous étions amusés à nous pencher sur le sort de... Euh, comment il s'appelait Théo Thibault Enfin, je ne sais plus exactement. Ce jeune homme qui devait expliquer euh, ses tenues efféminées en, en banlieue. Et il avait beau s'en émanciper, on va dire, par les fréquentations, les centres d'intérêt, le mode de vie et la mode. Il lui en restait néanmoins tous les tics verbaux, l'inflexion, la scansion, le vocabulaire, puisque dès qu'il était canardé, il a cette expression en arabe qui lui a échappé. On s'est fait canarder déjà, j'ai partout des Oesh. Le, le, le, le Wesh n'a pas traîné très longtemps. Il a tenté un langage relativement soutenu pour la télé, ça a tenu trois minutes. On est passé d'un cive à la vie, on s'est fait canarder Wesh. Là, nous n'avons rien de tout ça. Nous avons la logorée verbale peu articulée du petit con parisien, euh, fumeur de chichon et, cons et euh, consommateur d'ekstar en soirée électro. On a le, le mec. Qui par sa sexualité donc euh, inverti comme on dit dans le Père Noël, euh, en fait fantasme du type de banlieue qui doit être son morphotype physique, mais il n'en est pas du tout euh, issu. Hein. Ça c'est évident. Ouais, nous, les mecs de Cité. On va leur tirer dessus. Je te ouais, fais pas ouais, la bise. Je me demande même si ce TikTok vertical n'était pas une espèce de bande annonce ou d'autopromotion afin de se promouvoir sur les réseaux sociaux pour des, des conquêtes potentielles dont ils pensaient qu'ils euh, allaient se trouver une, une affinité iconoclaste. Euh, il suffit de regarder les pseudonymes et les patronymes, quand on les a, des gens qui se réjouissaient sur les réseaux sociaux du feu de Notre-Dame. Hein, on voit dans quelle langue c'était écrit, et puis on reconnaît d'où ils viennent. Et je me demande si, voulant profaner le diocèse parisien, il ne voulait pas, en fait, se faire repérer par ces gens avec qui il partage, à mon avis, plusieurs choses. Hein. Il partage euh, des fantasmes inavouables, euh, la consommation de certains stupéfiants. Euh, à mon avis, c'était une annonce de rencontre, en fait, ce, cette provocation. Et ça, je pense que c'est une analyse que vous n'avez pas lue ou entendue ailleurs. Que ça, quel manque de respect, wesh, je recevais. Euh... Bah, wesh, vous voyez, vous voyez de, de quel, euh, dans quel champ sémantique on est tout de suite. Hein. Centaines des centaines, centaines de messages par seconde. Force à toi dans le harcèlement que tu vas subir, mais je pense honnêtement que tu ne mérites pas d'exister. 18 ans, donc là on a la confirmation de ce qui m'avait été glissé, qui est qu'il est majeur. Donc encore une fois, on va rappeler, quand on pense que je le fais par, euh, par machisme, que je le dis également quand c'est un homme, il faut revoir l'âge de la majorité, et mettre sous cuiratel ceux qui, de facto, aujourd'hui sont majeurs, mais ne sont pas à même de prendre la décision qui préserve leur salubrité et leur intégrité physique, et celle de leurs proches et de leurs parents. Un majeur, c'est ça. Un majeur, c'est quelqu'un qui est conservateur dans sa prise de risque. C'est-à-dire qui, avant de prendre un risque, se dit « Est-ce que ça va porter atteinte à ma propre salubrité Est-ce que ça va faire courir un risque à ma famille, ascendant et descendant ?» Si la réponse est non dans tous les cas, et que j'ai envie de prendre ce risque, que je le prends. Si, par contre, on peut retrouver mes parents ou mes enfants, je ne le prends pas, quand bien même ça m'émoustirait. C'est ça, la définition de la majorité. Je suis dans une église, et je m'en excuse pas. C'est qui si m'a attaqué. Je le referai dans d'autres enseignes, et je... Il y en a beaucoup, hein Il y en a beaucoup des comme ça, qui sont sur... C'est lui, le catholique intégriste C'est Moussa Oh Oh, oh, oh Le Parisien, vous seriez pas en train d'essayer gentiment de me la mettre Telegram, qui sont partout, avec toutes mes informations, avec tout. De savoir, vous, vous pas des jeunes catholiques se rendent au domicile familial. pour. Encore une fois, je ne fais pas, par principe, un procès d'insincérité aux médias. J'en crois certains, dans une certaine mesure, avec le discernement qui s'impose. Là, par contre, j'entends une inflexion qui n'est pas sincère. J'ai bien compris qu'il y avait un voice coder qui transformait l'en vraie voix, mais on change un pitch, ce qu'on appelle en son un pitch, mais on ne change pas l'inflexion. L'inflexion, c'est la cadence, le phrasé. Et le phrasé qu'on entend là, c'est peut-être le phrasé de Moussa, le TikToker, c'est pas le phrasé de catholique intégriste, ou alors on parle pas des mêmes. Moi, les catholiques intégristes que je connais, ils s'appellent Norbert, ou ils s'appellent Jeanne, hein, euh, Jeanne au secours, ou ils s'appellent Cassandre, et ils ne parlent pas comme ça. Je ne dis pas qu'ils auraient pas des velléités de se faire entendre de la part de la famille de ce jeune Jean, mais d'abord je ne pense pas, mais surtout ils n'ont pas ce phrasé. Ils n'ont pas ce physique, ils n'ont pas ce faciès, ils n'ont pas ce timbre, ils n'ont pas ce phrasé. Cette affaire commence à sentir très très faux. Hein. Je ne sais pas si ce garçon est au courant de tout l'étonnant et aboutissant, mais là, euh, le Parisien, j'ai envie de vous dire, comme à 20 minutes, vous me la faites à l'envers, là. Hein. J'y crois pas, à cette histoire, moi. Les jeunes catholiques se rendent au domicile familial pour obtenir des explications et demander des... Et eux, ils sont catholiques, moi, je suis orthodoxe. Des hein. excuses publiques. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est mon jardin. Et ils sont taboulés, là. C'est ah, si là, là tellement mal joué, on dirait du Valérie Pécresse. Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo, elle Ça, c'est assez maladroit, par contre, pour le coup, du point de vue euh, aussi bien de la forme que du fond, c'est-à-dire <rire> que tu fais un aparté par rapport à des gens qui te soutiennent. Sauf que là, pour le coup, elle nous a oubliés. C'est-à-dire que là, c'est une inside joke. Mm. Équipe de France de qui De quoi euh, Qui est là À quelle occasion euh, C'est quoi c est, c est, c est Non sûr. mais c'est planté. C'est France 98, c'est l'équipe de France de ping-pong, euh, c'est l'équipe de France d'échecs, euh, qu'est-ce que c'est Où on dirait du, du plus belle la vie. Je sais pas comment c'est arrivé, j'ai essayé de résister, mais j'ai pas pu. Je pense qu'à toi. Tout le temps. Alors comme ça, on vient twerker dans nos églises. C'est trop particulier. C'est trop plat, la note est fermée, c'est pas l'idée, c'est faux ça, ça n'est pas plausible, c'est joué et mal joué, c'est un texte appris. tout ça est monté, hein. j'en Je, prends les paris, l'avenir me détrompera euh, s'il y a lieu, mais j'en prends les paris. Hein. profanateur d'église en France aujourd'hui ça va se payer c'est une réplique c'est appris et c'est lu et c'est filmé tout ça est un j'allais dire un complot enfin, désormais ça ne veut plus rien dire un complotiste est quelqu'un qui avait raison avant donc c'est pas un informé ou un éveillé euh, c'est un vrai complot à l'ancienne ça m'évoque le prétexte de casus belli de l'Allemagne Contre la, pour envahir la Pologne, qui a mis en scène des faux journalistes ou des faux officiers polonais endimanchés, euh, partant soi-disant à l'assaut, alors qu'en fait, c'était des prisonniers en détention à vie qui avaient été massacrés et déguisés en officiers polonais, et qu'on avait retrouvés à la frontière, soi-disant interceptés par télégraphe de messages bidons. Je raconte tout ça dans, un, dans mon second article pour La Furia, qui sort là dans quelques semaines entre les deux tours, si je ne m'abuse, et qui prend comme ça 7 ou huit épisode de l'histoire d'attaque sous faux drapeau, euh, dont même la presse mainstream atteste que c'était des complots, du faux drapeau, et qu'avec un peu de nez et un peu de discernement à l'époque, si on ne s'était pas précipité dans la version officielle, eh bien, on l'aurait vu. Eh bien là, cette histoire, c'est la même chose. Moi, je vous le dis, ce twerk a eu lieu, certes. À mon avis, on a payé le gosse. Ça a dû se terminer en quelques centaines d'euros et surtout quelques dizaines ou centaines de barrettes de chichon, parce que j'ai l'impression que ça l'intéresse plus. Et le but était de charger l'ennemi, hein, euh, l'ennemi étant en l'occurrence le soi-disant catho intégriste dont on sait que c'est pas lui qui, en France, brûle les églises, hein, bizarrement. Mais là, mais parents ils sont en danger maintenant Je suis en danger maintenant Il y a des gens qui me cherchent maintenant Il y a quand même des vidéos, genre. J'ai quand même ma mère qui m'a Ce regard n'est absolument pas sincère. Bon, d'abord, le mec est stone en permanence H24, donc il a dû tellement fumer qu'il a déjà tous les marqueurs. C'est-à-dire qu'il a l'expression le, déficiente, il bouge bizarrement, il a perdu la coordination. Donc ce mec n'a pas l'eau à tous les étages, on voit que l'eau n'est pas arrivée à monter plus haut que la tempe, c'est pour ça que la paupière ne, ne s'ouvre pas. Et, et il joue même mal en fait. Pour être méchant, c'est de la provocation, ce mec se fout de votre gueule. Hein. Vous l'écoutez sans le son et sans les sous-titres, vous n'avez aucune idée, aucune idée de ce que raconte cette personne. Mettez-le sans le son et cachez les sous-titres, et demandez-vous quelle émotion ce type ressent. Aucune. Bonjour. J'ai quand même ma, peur qui ma mère qui m'appelle tous les jours et qui a peur. Elle a aucune protection, genre. Et là, elle est à la fenêtre, elle a 20 mètres, des gens qui veulent... qui lui veulent du mal. Genre. On avait un petit peu fumé à ce moment-là, et on a fait cette vidéo. On avait pas le son dans l'église, il n'y avait vraiment personne dans l'église. On sait que c'est un truc problématique. On aime bien jouer toujours avec les, les limites. Si je comprends bien, c'est... Oui, jouer avec les limites, en anglais, on appelle ça borderline. Tu as des stigmates physiques de toxiques, S'il y a des spécialistes en addictologie parmi vous, vous me le direz en commentaire. Ce mec là n'est pas qu'un fumeur occasionnel de, de shit ou d'herbe. Ce mec là est un toxique. Il, il a des façons de se gratter, il a des espèces d'acné qui est très étrange, qui me semble plus être une espèce d'herpès. Il est sale, il a des ongles crades. Ce mec là est un toxico qu'on a acheté avec des drogues pour lui faire commettre une offense, un sacrilège, le transformer en mécréant, et euh, ourdir sur lui une haine qui permettra de la mettre en scène et ensuite d'accuser euh, le nouveau fascisme les Norbert et les Marie-Jeanne, qui en fait n'ont rien à voir là-dedans, et à mon avis qui n'ont jamais dépassé le stade du petit message de euh, « vous n'auriez pas du mal autru euh, »,« venez vous confesser hein. ». Tout ça est gros, comme l'histoire des Polonais, hein. c'est... Faut vraiment être con pour pas le comprendre. Si je, je devais le refaire, je le referais peut-être. J'ai jamais été dans la soumission et dans la fuite. T'as jamais été dans la soumission toi, qu'à tête que t'as <rire> Je m'excuse pas, parce que tout le monde me dit mais... César m'abandonne, mes amis me disent ça, ma famille me dit ça, mais euh, est-ce que je mérite la mort pour une vidéo genre Personne ne mérite la mort pour une vidéo, euh, ça c'est certain, mais je crains, cher euh, Benjamin, euh, qu'elle ne te rejoigne par anticipation, et, et je le déplore. Tu as tout pour accepter les, les mauvaises compromissions, et à mon époque on disait euh, « filer un mauvais coton ». Ce jeune-là a déjà commencé, et je vous le dis, ça va très très mal se terminer. Euh, j'espère qu'il aura eu quelques moments agréables avant, parce que le fil de coton va vite se casser pour lui. Voilà. Et j'espère euh, que le spectateur moyen, en tout cas ceux qui suivent mes contenus et qui s'entraînent avec moi en vidéoscopie à discerner le vrai du faux et toutes les nuances de gris entre les deux, arriveront à remettre en doute le témoignage des soi-disant euh, Norbert et Marie-Jeanne, là, euh, quand ils vont... Euh, encercler la maison de nuit à trois. Parce que ça, si vous ne sentez pas l'arnaque là-dedans, euh, je vous plains. Je vous plains et j'aimerais que vous donniez votre droit de vote à quelqu'un qui en fera meilleur usage. Voilà. Allez, c'est le moment de parcourir, si vous l'aviez loupé à l'époque, la vidéoscopie des jeunes transgenres en banlieue pour voir des gens qui, pour le coup, souffrent vraiment et, et pour le coup, euh, peut-être méritent un petit peu plus que l'on s'apitoie sur leur sort que celui-ci qui ne m'inspire rien qui vaille, que j'ai raison ou pas dans mes paris, remerciez-moi d'avoir le courage de les faire en rétribuant la vidéo d'un pouce.